Donc, avec l'atelier d'aujourd'hui, avant de commencer, l'atelier va se séparer en deux morceaux. Vous pouvez poser vos questions n'importe quand, là, vous m'arrêtez ou vous arrêtez Hortense, Thérésa. Je vais faire la première partie. On gardera cinq minutes après la première partie euh, euh, ensemble si vous avez des questions comme un blitz. Puis ensuite, on passera à la deuxième partie. Où ce sera Hortense et Teresa qui prendront la relève. Et en espérant qu'à la fin, il nous reste un petit cinq minutes. Si vous avez des questions, on pourra se jaser tout le monde ensemble. Je vois bien sûr, on va le mettre en grand écran, ça aiderait. Alors, une brève mise en contexte de cet atelier-ci. Pourquoi euh, il a été créé? Bien. Euh, moi, je suis membre du Réseau des leaderelles. Alors, j'ai été certifiée au licence CC en décembre dernier avec une belle gang d'un peu partout au Québec qui sont membres du Réseau des Liderelles. Et donc, on avait comme mandat ensuite de créer un, un, des webinaires pour nos institutions. Alors, il y en a eu quelques-uns qui se sont faits ailleurs. Et donc, nous, à la base, c'est ça, c'était supposé d'être en... Mars, avril il a c'est <rire> Et donc, nous voilà avec ce beau webinaire. Je me suis dit, bien, pourquoi pas jumeler deux beaux projets ensemble. Alors, ce, ce réseau des leaders avec le fait qu'on était en parallèle à l'UDM, en train de faire des tests pour pouvoir déposer des REL quelque part. Alors, en 2020, on a fait des, un premier test de dépôt de REL dans Papyrus. Puis, on a vu certaines lacunes. Teresa va tout vous expliquer ça tantôt. Euh, puis, en 2022, on a fait, on a commencé dans le fond un projet pilote avec Calypso, euh, qui est comme 10 diem derrière. Euh, et euh, la collection est maintenant prête à recevoir des règles, vos règles. J'espère que vraiment vous avez apporté un document avec vous. Si vous ne l'avez pas, il euh, n'y a pas de problème. Ça peut être la semaine prochaine, l'autre d'après. Euh, vous pourrez euh, déposer dans Calypso, là, quand bon, vous semblera. Mais sachez que tant que vous n'aurez pas déposé, je risque de vous harceler constamment. C'est Ça ça va devenir vraiment euh, dérangeant pour vous. Alors, euh, vous allez devoir euh, cibler un document euh, à déposer dans Calypso. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est au parce que euh, l'objectif premier, c'était de cibler tout créateur de REL à DN. J'ai bien essayé d'avoir des profs, puis tous ceux que j'avais ciblés, ils m'ont fait faux bon la dernière minute. Il y avait des congrès, des trucs. Ma, ma journée était peut-être pas l'idéal, mais bref, à un moment donné, il fallait se sur une date. Alors, euh, c'est pourquoi on se ramasse une belle gagne entre nous, euh, des bibliothèques aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas grave parce que ça va nous permettre de vous montrer, euh, dans le fond, euh, comment soutenir aussi euh, si vous avez des profs. Des étudiants qui ont des ressources éducatives à déposer, euh, ben, ça va vous montrer dans le fond la procédure pour vous-même pouvoir les soutenir. Puis, quoi de mieux que de le faire soi-même pour bien comprendre le processus? Donc, c'est pour ça que c'est autant pour vos propres dépôts que pour euh, pour euh, le soutien que vous allez offrir ensuite euh, euh, à vos usagers. Bon, euh, assez parlé. Donc, le plan, je l'ai pas même expliqué. Donc, on va commencer par euh, Quelques informations de base, puis ensuite je vais faire une petite démonstration d'attribution de licence CC sur un document. Puis période de questions, puis ensuite on verra plus la portion Calypso Donc, informations de base. Alors, premièrement, les types de ressources peuvent être une réelle. Euh, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est vraiment notre idée ça. Il euh, faut vraiment que ça soit utilisé dans un contexte euh, pédagogique, dans le fond. Même un article scientifique à la base euh, qui est qui est une communication savante, s'il est utilisé dans le cadre d'une activité pédagogique, qui devient à ce moment-là une réelle. Euh, et euh, je vous inviterai à vous poser la question suivante, dans le fond, « Quand est-ce que ça vaut la peine ou pas de transformer mon document en réel Mais c'est de vous poser la question, « Est-ce que ça peut servir à quelqu'un d'autre dans l'univers? » Alors, si votre document peut servir à quelqu'un d'autre dans l'univers, Bien oui, la réponse est oui. Alors euh, oui, vous pouvez le transformer en réel, puis c'est vraiment de penser à la réutilisation, le partage, euh, que On est tous là, les êtres humains, à terre pour qu'on s'entraide à créer le meilleur savoir possible. Alors si tu as passé comme des heures, j'ai vu Lauriane dernièrement, passer des heures de fou, là, à faire un rapport sur l'accessibilité, merveilleux rapport, euh, 40 pages, je pense, je me souviens plus. Puis là, tu te dis, ben, à l'autre université, peut-être qu'ils ont a un processus qui s'en vient, alors ça pourrait être gagnant pour eux aussi. Alors, c'est vraiment pas juste s'arrêter à la notion de document, c'est dans une formation, mais vraiment y aller en fonction aussi de qu'est-ce qui peut être réutilisé, qu'est-ce qui peut être profitable pour les autres. Bon, est-ce que j'ai besoin de rappeler euh, les charmantes licences une licence Creative Commons, où vous commencez à les connaître assez bien. Faites-moi un pouce pour, pour, me dire, oui, je les connais quand même bien, ou pas de pouce si vous avez besoin de plus d'infos. Marjorie, elle les connaît bien, en fait le fun. Ça nous, ça me rassure. Alors, Bon, je vois quand même que ce n'est pas tout le monde qui me fait des pouces. Je ne sais pas si c'est voulu, Marie-Lou, mais ton micro est fermé. Je ne sais pas pourquoi c'était <rire> fermé. Oh, je m'excuse, je suis désolée. <rire> je vais m'y Merci, David. Une chance est là. Alors, euh, je dis donc, <rire> licence CC. Alors, euh, je ne sais pas ce qu'il y avait dans mes séries. le matin. Donc, il euh, y en a six. Il faut juste retenir une chose importante. C'est quatre premières sont des REL, alors qui, qui sont euh, vraiment des ressources éducatives libres. Donc, la CC BY, la CC BY SA, la CC BY NC et la CC BY NCSA. Pour ceux qui ont le ND, le, pas de modification, donc, eux ne sont pas considérés comme des REL, mais on les aime pareil, là, on, les, euh, on les, les élimine pas du tout euh, comme ça. Euh, c'est quand même euh, intéressant. Mais sachez que quand on veut créer des REL, c'est les quatre premières. Nous, aux bibliothèques, je vous rappelle que ce qu'on qu promouvoit, c'est la CC BY. Alors, tout ce que vous produisez, on vous encourage à le faire en CC-BY, comme c'est expliqué dans le charmant document qui a été fait en grande partie avec ma collègue Marjorie, euh, que je vais vous montrer aussi un petit peu plus tard. Donc, vous aurez tous les détails. Donc, si vous avez, pour une raison X, votre document ne peut pas être en CC-BY, mais il peut être dans un autre Licence CC. Contactez Marjorie pour avoir une belle discussion avec elle, puis elle va vous guider euh, sur le choix de votre licence. Euh, ça peut être avec nous aussi, là, si, euh, si ça se donne consentement. Euh, voyons, pourquoi il n'y plus. Bon, je y arrive. Donc, ce qui est en on appelle ça le libre accès, vous le savez bien sûr. Je rappelle aussi que ce qui est euh, le CC BY NC, Rapido, c'est ce qui est euh, NC non commercial. Alors, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est une licence qui est un peu, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui, qui a des… elle cache des choses… <rire> Elle ne donne, donne pas l'air de ce qu'elle est, dans le fond, à faire attention. Il euh, faut juste savoir, dans le fond, que quelqu'un qui fait un document en CC BY NC, bien, euh, ça n'empêche pas que le prochain qui réadapte à partir de ce document-là peut apposer une autre licence. Alors, ce qui fait en sorte que le NC peut se perdre avec le temps. Alors, si, par exemple, un prof que vous accompagnez veut vraiment que la la notion de non-commercial soit, soit là et c'est important pour lui. Moi, dans ces cas-là, je gère davantage la CC BY NCSA. Euh, pourquoi? Parce que la SA, le Share Alike, partage dans les mêmes conditions, ça impose que la prochaine version, l'adaptation de ce document-là soit sous cette même licence-là. Donc, ça conserve la notion de libre. Alors, voici un exemple de manuel libre. Euh, qui a été fait dans le cadre d'un projet de la Fabrique réelle. Euh, Donc, ça vous montre un petit peu euh, dans la page, on a la page d'accueil qui présente l'information de base sur le titre auteur. Et la deuxième page, ça vous montre un petit peu une façon, dans le fond, qu'on peut euh, venir euh, mentionner l'attribution la, de licence dans un encadré avec l euh, juste à côté euh, la mention, l'icône et la mention. Puis, en dessous, on détaille un petit peu euh, euh, ce, que, ce que ça implique comme condition. Puis, euh, au bas de l'encadré, vous voyez, il y a figure non conforme à la licence cc Donc, ici, on mentionne là, les éléments qui, sont, là, euh, qui font appel à sauf indication contraire. Donc, bien important pour que ça soit clair, net et précis. Donc, c'est une façon de faire pour un manuel, par exemple. Euh, ça nous amène à vous montrer euh, le fameux gabarit qui a été fait par euh, notre belle Juliette aux communications euh, en collaboration avec Marjorie et moi. Donc, il euh, euh, y a le gabarit, il y a le guide d'utilisation aussi qui mentionne comment utiliser le gabarit. Euh, et euh, il y a le document euh, attribution d'une licence Creative Commons ou euh, matériel pédagogique produit par les bibliothèques aussi que je vous encourage à consulter. Il contient vraiment toute l'information sur euh, comment faire l'attribution euh, de documents pour tout matériel pédagogique. Euh, à noter que ces documents sont dans mentor et qu'on a le projet aussi de les déposer dans le Calypso pour partager à l'humanité. Alors, euh, gabarit de, des bibliothèques rapido. Il me semble que je l'ai quelque part. Le voici. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il contient? Euh, sur la page d'accueil, vous avez l'icône la, la, euh, et la, la, la, la mention du centre juste à côté. Et vous l'avez selon euh, chacun des éléments. Ensuite, pour... Euh, quand il y a des images, dans le fond, qui sont euh, de notre photographe, on a réussi à avoir l'autorisation du photographe pour les intégrer dans notre, euh, nos présentations, par exemple, en CC BY, mais ça reste qu'elles sont sous copyright. Alors, les images sont mentionnées, Christian Fleury n'a pas dit s autoriser. Je peux dire que si quelqu'un en dehors de la bibliothèque voulait réutiliser euh, votre PowerPoint, mais ça impliquerait que ces images-là, elles devront être enlevées ou il devra contacter euh, l'auteur pour avoir l'autorisation. Euh, pour vos propres images, on vous demande dans le fond de mettre votre source euh, en dessous de l'image. Ou à la toute fin. C'est préférable en dessous vraiment là, parce que ça suffit de beaucoup. Euh, mais sinon, ça peut être euh, à la fin en source des images. Comme ça, vous les énumérez. Euh, ce qu'on a rajouté aussi dans le gabarit, c'est le poster ce document en style APA, donc avec hauteur-date, site, de la présentation, direction des bibliothèques, Université de Montréal, puis l'URL. Donc, ça facilite. Euh, Quelqu'un veut euh, réutiliser, euh, veut citer euh, votre, ce document-là, mais il n'y a simplement qu'à venir copier. On a mis API parce que c'était quand même le style le plus populaire. Oui, Madame Marjorie. Oui, euh, je voulais juste rajouter un point concernant les images. En fait, euh, euh, si vous avez une seule image sur votre euh, diapo, euh, vous pouvez par exemple. Moi, c'est la, la pratique que, que je préfère. Si j'ai une seule image, je vais utiliser le, le bandeau blanc euh, tout en bas de la diapo, euh, que ce soit tout petit, que ça n'interfère pas trop avec le, ce qu'il y a de principal sur ma diapo. Mais si vous avez plusieurs images euh, sur votre même diapo, là, on vous encourage à mettre... Euh, la source vraiment proche de l'image en question, parce que euh, juste, il faut avoir une seule règle en tête, c'est euh, ben, comme dans un travail littéraire, il faut juste que dans la tête du lecteur, ce soit clair que telle image, c'est effectivement tel auteur, telle source, tel titre donc euh, pas, euh, on ne vous enferme pas dans une boîte c'est vraiment des pratiques pour vous aider le plus possible à garder euh, l'information principale sur votre slide sans que les ressources ou, ou les, pardon, les sources de vos images viennent euh, bah, gâcher votre visuel ou euh, gâcher un petit peu votre texte etc donc c'est vraiment ces bonnes pratiques à mettre en place et vous êtes en fait euh, quand même libre de, de faire comme, comme vous le souhaitez à partir du moment où, voilà, c'est clair, dans euh, l'esprit de, de, de votre usager, euh, qu'est-ce qui est relié à quoi. C'était tout pour moi. Merci, Marjorie. C'est un très bon point, effectivement. Puis, je rappelle aussi que pour la source de l'image, euh, ce qui est recommandé par Creative Commons, c'est de mettre euh, titre auteur avec le lien vers la, la ressource et la licence avec le lien vers la licence euh, de l'image. Alors, c'est ce qui est recommandé de base. À noter que l'utilisation de, de vraiment la référence ou style bi bibliographique euh, à la APA, et, et, etc., euh, c'est surtout recommandé pour les documents euh, euh, standards, textuels, mais quand c'est de l'ordre d'un PowerPoint, d'une vidéo, etc., on peut se contenter à mettre uniquement euh, titre auteur et, euh, et licence. À noter que ça, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Quand on cite, il n'y a, a pas une règle qui dit qu'il faut absolument que ce soit ça. Alors, si vous, dans votre cas, la date est importante, rajoutez la date du document. Donc, allez-y en fonction de, de votre bon jugement aussi là, euh, pour, pour cette question-là. Alors, oui, je vois en même temps euh, les discussions dans le clavardage. Pour la question du photographe, euh, non, mais c'est plus dans le cas, pas pour les bibliothèques, pas. Si vous réutilisez le gabarit pour, au sein des bibliothèques, ça, il n'y a pas besoin de contacter le photographe pour les images. On, on a l'autorisation d'utiliser ces images-là au sein de nos euh, nos, nos présentations. C'est juste que si quelqu'un de l'université Laval, par exemple, euh, veut utiliser votre présentation, euh, bien, à ce moment-là, la personne devra euh, enlever euh, les images ou contacter euh, M. Fleury pour avoir les autorisations. Marjorie, tu confirmes? Tu m'écoutais pas? <rire> J'écrivais en même temps, oui. Ah, c'est ça. Mais si, c'est bon. tout à fait ça, oui. Donc, pour, pour nous, c'est bon pour présenter, pour nous, euh, c'est correct. Euh, c'est sûr que les personnes qui vont reprendre nos, nos présentations, même si elles sont sous licence CC et qu'elles peuvent reprendre, euh, quand elles vont arriver sur la diapositive où il y aura euh, le copyright de Christian Fleury, que ça sera euh, très clair, euh, c'est l'information dont elles auront besoin pour dire « Ah, ok, cette image-là, je ne peux pas la reprendre, donc euh, je vais l'enlever ou, euh, accessoirement, euh, faire une demande spéciale à l'UDM ben parce qu'ils adorent notre photo. Euh, ce qui serait quand même bizarre parce que c'est quand même les photos de l'UDM. Donc si c'est repris par une autre université, ça peut être leur choix, mais normalement on part du principe qu'ils enlèveraient quand même ces photos-là et qu'ils mettraient à la rigueur les leurs. C'est ça. Alors d'autres questions là-dessus Ça va C'est bon Parfait. Alors je vais revenir. À... Ah ah ah, ah ah ah oui, mon document. Oui, je vais poursuivre dans le fond avec euh, juste vous montrer rapidement le document Attribution d'une licence Creative Commons au matériel pédagogique produit par les bibliothèques UDM. Alors, ce qu'on a fait, euh, moi, Marjorie, c'est euh, dans le fond de euh, de, de rajouter euh, par rapport à la première version qui était uniquement pour les guides, mais on a simplement rajouté là, des éléments en lien avec tout type euh, de réel. Euh, donc, euh, vous pouvez aller lire les détails. Si vous avez des questions par rapport à ce document-là, euh, nous faire signe, mais la ligne directrice est la même, c'est-à-dire que c'est toujours la licence CC BY qu'on recommande, peu importe euh, le type euh, de ressources éducatives. Euh, et puis, euh, vous avez, euh, dans le fond, euh, toutes les informations par rapport à, à comment s'est euh, présenté euh, le, le lien avec les conditions, la page des conditions d'utilisation qui est sur notre site Web, etc. Donc, allez euh, le lire attentivement pour, euh, pour, euh, pour avoir les détails. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport euh, à ce document-là déjà? Non, ça va. Parfait. Marilou, tu peux descendre euh, le document juste pour euh, montrer les exemples euh, visuels, en fait. Euh, pour, voilà. Euh, non, c'est pas là. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, pour l'emplacement visuel, on va oui. le voir de toute façon dans l'exemple. On, on le voit après. D'accord, super. Je vais montrer un exemple concret, on va le faire en démo. Oui. Alors, euh, pour le mettre... Euh... Euh, mais tous mes exemples, dans le fond, qu'on va faire en démo, proviennent de ce document-là. Alors, euh, c'est pour ça que c'est un document à retenir, un document de référence, surtout. Alors, euh, donc, ça m'amène à, à commencer la démonstration. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à sortir votre document si vous avez une ressource éducative que vous voulez rendre libre. Alors, euh, de la sortir, puis si vous voulez me suivre puis euh, faire euh, les, les mêmes étapes que moi en même temps, allez-y, juste prendre le temps de séparer votre écran euh, en deux. Euh, moi, de mon côté, je vais m'installer pour sortir euh, ce qu'il me faut. Donc, mon, mon exemple est ici. Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'un fichier? J'avais prévu un fichier au cas où euh, des gens n'auraient pas de de documents, mais je pense qu'au final, ce ne sera pas si utile, là, juste à me suivre. Donc, voilà. Donc, moi, je pars de ce, ce document-là. Je suis formatrice pour euh, Zotero et euh, j'ai un document de formation qui est en, en un, un fichier euh, Word. Et je voudrais le rendre libre. Alors, comment je fais? Alors, euh, je pars, j'ouvre mon document premièrement. On va travailler aussi euh, avec le document euh, que je vous encourage à consulter euh, en plus de l'attribution de la licence. C'est euh, le document qui s'appelle « Validation euh, avant diffusion euh, », qui est un document qu'on a produit au niveau de la fabrique réelle. Je peux partager l'URL euh, dans le clavardage. Attendez-moi 30 secondes. Euh... Alors, voilà pour le document. En gros, ça explique les étapes à ne pas oublier, mais c'est un peu comme un document un petit peu plus général que celui de, que je vous mentionnais plus tôt, qui est très spécifique aux bibliothèques UDM. Alors, les deux peuvent être complémentaires. Donc, si j'en reviens à ce document-là, je vais vous montrer. Ce que ça dit dans le fond, c'est un peu comme une liste qui dit « Ah, Qu'est-ce qu'il faut regarder pour être sûr d'avoir rien oublié quand il est temps de, euh, de, de, de produire votre document en ressources éducatives? Donc, la première étape, c'est euh, de venir... Euh, attends, je vais mettre comme ça. C'est de venir apposer, dans le fond, l'icône et la mention de licence euh, dans notre Là, vous pouvez, euh, si vous utilisez le gabarit de Juliette, c'est déjà là, fait c'est un gain pour vous. Mais si c'est dans d'autres types de documents, à ce moment-là, c'est venir euh, euh, soit copier euh, les éléments du gabarit euh, PowerPoint pour les mettre dans Word ou dans d'autres, ou soit euh, carrément aller les chercher directement. Là, sur, euh, ici, vous avez les liens pour aller chercher les icônes euh, de Creative Commons. Euh, dans le gabarit, il y a la, je le mentionne là, parce que c'est l'icône qui est euh, la, la version petite. Euh, mais si vous voulez la, la grosse icône, euh, il n'y a pas de problème aussi. Euh, dans le fond, vous allez sur la page euh, de Creative Commons pour télécharger. Euh, pourquoi tu ne pas? C'est Donc, vous avez tous les logos ici euh, de Creative Commons pour venir les télécharger. Donc, autant la version euh, plus standard que les versions plus petites au bas de document. Oui, est-ce que c'est une question? Donc, verdage. Bon, je vois que Marjorie y a répondu. J'y reviendrai un peu plus tard. Euh, ensuite, prochaine étape. Donc, si je reviens à ma validation... Définir l'emplacement de la licence, est-ce que je la mets en début de document, en pied de page? Alors, c'est à vous de le déterminer, mais en général, c'est ça, ça va être surtout sur la première page au bas euh, du document. Alors, euh, dans mon cas, je peux venir, par exemple, prendre mon document, exercice zotero, et venir y mettre le logo et la mention de licence au bas de ma première page. Donc, moi, je vais y aller avec la version euh, paresseuse. Puis, euh, attends, c'est bon. venir copier la mention qui est dans le galerie, dans le fond. Donc, on vient la mettre, la poser en bas de document. Ça peut être dans le pied de page, carrément. À vous de décider, il n'y a pas de, de règles ou de normes. Euh, ça peut être euh, un peu réduit en termes de taille. On ne veut pas que ça prenne toute la place. Puis au début, c'est venir mettre euh, le logo. Comme je le mentionnais, ça peut être le logo de tantôt. Ça peut être celui euh, de... Si vous voulez le logo standard, venir le télécharger. Euh, Bon, je l'avais dit déjà. puis ensuite, venir l'intégrer à votre document, tout simplement. J'ai une question, vers pendant que tu fais ça. Oui. Là, il y a la mention. <coughs> sauf indication contraire, mais si que mon document est complet puis moi, je le sais qu'il n'y a pas d'indication contraire, est-ce que je pourrais juste écrire que c'est bail ou c'est comme l'orbée qu'il faut dire sauf indication contraire? Non, c'est ça, exactement. C'est un bon point, Lauriane. Non, elle n'est pas obligatoire, cette mention-là. Si euh, tout ce qui est dans votre document est sous licence CECBI à ce moment, puis que vous en êtes certain, sur sûr sûr, euh, bien non, à ce moment-là, vous pouvez carrément l'enlever. C'est vraiment dans le cas où il euh, y a des éléments qui ne sont pas euh, sous la licence CCBI. Euh, puis là, vous pouvez adapter, là, la mention, c'est pour une présentation, mais là, dans ce cas-ci, les contenus euh, de ce document créé par les bibliothèques sont sous la licence CCBI. Euh, conditions d'utilisation, donc ça mène vers la page euh, web qui décrit euh, l'ensemble des conditions de notre licence. Alors, euh, vous pouvez euh, simplement le laisser euh, de cette façon-là. Je vais le ramener sur la page d'accueil. Euh, puis là, vous pouvez jouer là, avec le visuel, que ce soit vraiment à votre goût, le mettre à côté et tout. Euh, mais en gros, c'est vraiment ça, juste ça. Bon. Il y a ce, qui, ce que je vous ai montré tantôt dans le, dans le manuel. Citer ce document. Alors, ça peut encourager les gens, justement, à faire la citation. Donc, euh, de manière simple, ils peuvent venir juste faire un copier-coller. Donc, je viendrai ici à mettre ma référence sous a APA, par exemple. Je vais mettre APA en parenthèse. Ou, et là... Euh, mettre votre référence au document actuel. Euh, ce qui est mentionné aussi, bon, vous, vous le voyez dans mon document. C'est un document qui a été produit par moi, Marie Louba, en collaboration avec Bob Dillon, qui est professeur à l'Université de Honolulu un grand spécialiste de Zotero, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, donc, dans ce cas-ci, vu que je les fais en collaboration, il faut, faut voir que je m'assure que, que Bob, y est, est d'accord que ce soit en CC BY, donc s'assurer. Quand c'est des euh, collègues euh, UDM, euh, au niveau des BIP, il n'y a, a pas de problème, mais si vous avez des collaborations avec des gens externes, euh, vraiment s'assurer à ce moment-là euh, qu'ils euh, sont d'accord avec euh, cette mention de licence-là. Euh, ensuite, donc... Prochaine étape, si, euh, je reviendrai pas à mon document de la, la checklist, mais en gros, ce que ça dit, c'est de vérifier chacune de vos images, surtout, est-ce qu'elles euh, elles sont bien citées, est-ce qu'elles sont euh, adéquates et tout. Donc, euh, s'assurer dans ce cas-ci, j'ai pris une licence, j'ai mentionné la source, donc elle est bien notée, euh, titre, auteur, licence, c'est parfait. Dans le cas des captures d'écran, euh, euh, c'est sûr que les captures d'écran comme telles euh, pour euh, des bases de données, etc., ça reste des éléments qui sont sous copyright. Alors, ça peut être mentionné, mais euh, ça reste que c'est euh, quand même euh, légitime de les intégrer euh, dans un documents sous licence CCBIN, mais juste de mentionner, par exemple, les, les captures d'écran proviennent du logiciel euh, Zotero dans ce cas-ci, puis ça peut être mentionné à la fin, euh, toute fin de votre document dans les crédits, par exemple. Euh, pour vos euh, bon. ancrages aussi dans le cadre de la création d'une réelle, euh, oui, Jean-François? Euh, juste, euh, excuse-moi, les, les captures d'écran aussi de, de notre site Web, là. François, est-ce que c'est... Du site euh, web comme terme? De, de, des bibliothèques, là, oui. OK. Euh, ben, encore là, ça dépend ce qui est... est 8... Parce que, par exemple, si j'ai la page d'accueil des bibliothèques, puis là, il y a une photo de probablement de Christian ou... De, de, de, oui, de... oui. C'est -ce vraiment, je... vraiment du cas par cas. C'est une très bonne question. C'est vraiment du cas par cas. Peut-être que Marjorie, euh, euh, peux-tu euh, nous guider là-dessus? Oui, ben, mais comme dit Marie-Lou, ça va être du cas par cas. C'est sûr que si tu prends une... Bah, déjà, premier point, le site des bibliothèques, il est sous copyright. Euh, C'est vraiment euh, là... Nous, on parle vraiment des... du matériel pédagogique que les bibliothèques produisent. Donc, tu sais, les guides, les les PDF, les présentations, euh, finalement, c'est comme des objets qu'on intègre dans le site, mais le cadre du site, lui, il est protégé. Donc, si tu vas utiliser des captures d'écran et que tu veux bien appliquer les règles, tu vas faire pareil que euh, si tu utilises des captures d'écran d'un de nos outils, Zotero, euh, PubMed, etc. Donc, tu vas le mentionner comme euh, marie elle le dit. Euh, c'est sûr que si tu fais une capture d'écran où il y a euh, dans le coin euh, une photo d'un des bibliothécaires, euh, cette photo, elle a un copyright de plus vu qu'elle est euh, protégée euh, pour le photographe. Euh, moi, ce que je te conseillerais, c'est sauf si c'est vraiment, euh, tu voulais vraiment la photo de, de ton collègue <rire> sur ta capture d'écran. Si ce n'est pas très important, tu, tu l'enlèves, ça t'enlève te, ça vraiment du trouble. Euh, si tu ne peux pas l'enlever, il va, va falloir ajouter un copyright de plus avec le nom du photographe. Et juste pour être certain, copyright, euh, bibliothèque, la, la mention, c'est les bibliothèques UDM maintenant, c'est ça Ou direction des bibliothèques Mais euh, Non, non, c'est les bibliothèques euh, UDM, je crois. Et, euh, et à ne pas confondre aussi, parce que le site aussi de l'université de l'UDM a son propre copyright. Donc, euh, ouais, il faut vraiment que tu analyses à chaque fois ce que tu ce que as vraiment pris. Exactement. Donc, c est, c est le, le, la finale de ça, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est d'analyser quest ce qu'il y a dans la capture d'écran, dans le fond, à, à, chaque, à chaque cas. Euh, puis, en cas de doute, vous contactez Marjorie, vous écrivez euh, sur Teams euh, ou, euh, ou moi, on peut vous guider là, pour... Euh, des oui, besoins. clairement, ne, ne, ne perdez pas votre temps à vous prendre la tête si vous avez ce genre de cas. Euh, vous nous l'envoyez et puis comme ça, euh, on voit vraiment, on peut donner une réponse euh, juste pour votre, euh, votre, votre cas personnel. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ça va, je, je regarde rapidement dans le clavardage. OK, ça me semble bon. Si je poursuis, dans le fond, exercice 2, euh, bien ici, c'est ça, c'est pour mettre en valeur l'idée. Euh, de, de les, La construction des réels, c'est vraiment de prendre des habitudes, d'aller voir ce qui se fait déjà, plutôt que de créer de zéro. Ça demande un, un, un, un effort de changer cette habitude-là, qui n'est pas ancrée en nous à, à la base. Puis je le vois beaucoup quand j'accompagne des profs dans la création de réel, entre autres, puis je pense que nous-mêmes, en tant que bibliothécaires, ce n'est pas une habitude qui est là tout le temps. Alors, euh, de se poser la question, OK, j'ai besoin ici, dans ce cas-ci, d'une un, infographie par rapport à telle chose. Est-ce que ça n'existe pas déjà? Est-ce que je n'ai pas déjà un collègue qui l'aurait fait? Alors, euh, de se poser déjà cette question-là, c'est de, de mettre en soi des bonnes pratiques là, de création de réel. Et là, dans ce cas-ci, mettons que je trouve une superbe infographie de Pascal, parce qu'il y en a toujours des bonnes, puis je ne veux pas réinventer la roue, bien, à ce moment-là, je fais simplement l'intégrer, euh, puis je mentionne la source, tout simplement infographie provenant du document, tout savoir sur Zotero de manière ludique par euh, les bibliothèques UDM sous licence BY, euh, bien sûr. Euh, oui, je, je le précise là, la mention, euh, parce que on, je pense qu'on a déjà eu des questions là-dessus, Marjorie. Euh, ce qui est fait par les bibliothèques, bien sûr, ce n'est pas au nom du bibliothécaire. Donc, on vous encourage à, à mentionner simplement les bibliothèques UDM euh, dans euh, la mention. Pourquoi? Parce que si éventuellement euh, quelqu'un quitte, puis que là, il y a trois, quatre personnes finalement qui euh, modifient le document, là, sur, euh, euh, ça devient vient, ça compliqué de mentionner les... les différentes personnes, euh, puis au final, ça reste que ce sont les bibliothèques UDM qui sont euh, détenteurs des droits. Pascal, tu avais une question? Euh, oui, merci. Alors, outre cet excellent exemple, euh, dans le cas où c'est un document papier qui est remis aux étudiants, est-ce qu'on doit mettre le lien HTML en, en, en, au complet? Ou, euh, parce que là, du coup, on ne voit pas le lien. Donc, est-ce qu'il y a une obligation à laisser le, le lien en HTML? Moi, sincèrement, c'est plutôt une question de, de gros bon sens. Si votre lien, il fait quatre lignes, même si vous le donnez en, en format papier, je ne pensais pas que l'étudiant va venir copier les quatre lignes à la main dans son écran. Alors, dans ces cas-là, moi, je recommande d'envoyer en, une version numérique à l'étudiant pour qu'il mmh. puisse euh, cliquer sur les liens. Si vos liens sont courts et dans ce cas-là, oui, ça pourrait être mis en clair sans problème, okay. euh, mais c'est vraiment une question de gros bon sens, selon moi, là, dans, dans ce contexte-là. Mais moi, je vous encourage surtout, si vous avez beaucoup de liens, à fournir une, une, une version numérique du document. Mm -hmm. OK, super. C'est bon? Bah, euh, du coup, quand on produit certains PDF, des fois, ça casse les liens ou ça rend les liens. Ouais. Euh, il faudrait y, faut y, y penser peut-être. Exact, c'est vrai. C'est un bon point. Merci. C'est beau. J'arrive finalement à mon document où j'ai mis une faute, tu une image à la fin. Puis là, comme je l'écris ici, je découvre, ah, oh, image que j'ai trouvée rapido sur Internet, puis je n'ai pas noté la source glitch dans mon cerveau de bibliothécaire épuisé de deux ans de pandémie. Alors, euh, donc, la première étape, c'est vraiment de vous pardonner votre erreur, c'est important, puis d'être reconnaissante. De reconnaissant de vous en être rendu compte avant diffusion, idéalement. Et de chercher une nouvelle image, tout simplement, idéalement, en licence CC BY, c'est ça le plus simple et que j'encourage. Euh, mais dans le cas où euh, ce n'est pas possible, c'est vraiment une image que vous voulez conserver, mais c'est simplement devoir là, à faire une demande d'autorisation. Marjorie nous fournit de superbes formulaires pour faire nos demandes à ce sujet-là. Euh, je mentionne une chose importante aussi que j'ai oublié de, de préciser. Euh, pour ceux qui connaissent moins les licences CC, euh, c'est important de comprendre qu'il y a euh, la notion de, de collection, Versus remix. Alors est-ce que est-ce qu'il y en a qui veulent se, se risquer pour euh, répondre à cette question? Qu -ce je, voulais, je voulais juste spécifier que j'ai beaucoup apprécié l'image utilisée euh, <rire> et que j'y suis en plus pour rien. Je ne savais même pas qu'elle était là. Donc euh, je suis très contente. Oh, Je, je l'ai mis juste pour toi, Marjorie, je sais que aimes le, le foot. Alors, euh... <rire> Donc, collection, remix, a personne qui, euh, qui se risque, quelle est la distinction de ces deux notions-là? Non? Il y a des points bonus pour la personne qui risque, c'est pas grave, ça se trompe. En vrai, Jean-François est allé euh, ouvrir. <rire> OK, bon, ben, je vais non, Je voulais juste dire que je, je voyais pas, euh, mais je suis trop mêlée. Collection et remix? Une collection oui. de remix? C'est quoi la différence entre une collection versus un remix quand ben, on parle vois, je... de ressources éducatives libres? Ben, je ne comprends pas ta question. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas répondu. Je, je, suis pas bon, sûr. Je, vais, je vais le préciser autrement. Quand on produit euh, une ressource éducative libre, on va mélanger plusieurs éléments ensemble, comme des images, des, euh, des tableaux, euh, d'autres contenus. Alors, euh, ce mélange-là, il, il peut être fait de manière sous forme de collection ou sous forme de remix. Alors, c'est quoi la différence, Marc-Olivier, une prochaine? Vous ne savez pas plus? OK, bien, bien, je vais vous donner la réponse parce que le temps file. Euh, donc, euh, le, la vue sous collection, c'est quand tu intègres une, une autre ressource, une image, une infographie, puis que vous la mettez de manière intacte à l'intérieur de votre document. Donc, il faut retenir à ce moment-là que le prochain, si elle n'est pas d'une licence euh, euh, compatible à ce que le prochain veut faire, il va pouvoir facilement enlever l'image pour la remplacer par une autre. Un peu ce qu'on mentionnait tantôt par euh, euh, M. Fleury, Là, son image, on a eu l'autorisation, mais ça sera possible d'enlever pour mettre quelque chose d'autre. Alors, là, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, une collection, dans le sens qu'on peut intégrer plusieurs images à l'intérieur d'une réelle, mais elles, elles restent indépendantes et elles ne sont pas modifiées. Alors, pourquoi je vous mentionne ça? C'est que la connexion va donner plus de flexibilité sur la compatibilité des licences. Tandis que quand on est en mode remix, le mode remix, c'est que je, là, je prends, c'est beaucoup plus euh, créatif comme mode. Alors là, c'est je prends un petit bout de, ah, oh, cette image-là, je le mêle avec telle autre image, puis là, je crée une nouvelle œuvre avec ça. Alors, euh, là, dans ce cas-ci, c'est comp... beaucoup plus restrictif, dans le fond, euh, au niveau des licences. Alors, c'est vraiment de retenir cette notion-là que quand vous intégrez quelque chose dans votre ressource éducative, qu'elle n'est pas modifiée, ça vous donne plus de flexibilité euh, que, que, que le cas du remix. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette notion-là? Parce que c'est vraiment important dans le monde des licences CC. Puis pour en savoir plus, euh, je vais partager dans le fond. Euh, je pensais que je l'avais ouverte. Quand vous allez sur euh, le site de, euh, Creative Commons, à leur foire aux questions, vous avez une. Un très beau tableau dans le fond qui vous montre euh, la flexibilité de ces, ces choix-là de compatibilité entre une collection et un remix. Là, je m'excuse pour le mal de cœur. Ne regardez pas, c'est que je, je reconnais l'endroit où il faut aller en fonction de la couleur du tableau. Voilà. Alors, ça, c'est le premier tableau dans le cadre d'un remix. Alors, ça vous donne ces possibilités-là. Donc, si je prends tel en CC BY, je peux faire un remix avec un autre CC BY. Mais où il y a des X, ce n'est pas possible. Tandis que quand je suis en mode collection, bien... Dans le fond, les possibilités sont un peu plus grandes. C'est juste la notion de MC, dans le fond, qu'il euh, qu faut tenir en compte quand on fait une, une collection. Donc, notre aile finale, est-ce qu'elle est en. Euh, elle permet le commercial. Dans notre cas, c'est le cas. Là. Donc, en CC BY, ça permet le commercial. Donc, on va aller éviter d'aller y intégrer du CC BY MC, par exemple. Mais ce n'est pas non plus totalement exclu. Alors, Tandis que dans la collection qui est non commerciale, on peut se permettre de mettre tous les types de licences à l'intérieur de notre réel. Puis à ce moment-là, comme je le mentionnais, le prochain qui utilisera votre réel pourra enlever les éléments qui ne correspondent pas à ses futurs besoins à lui. Euh, oui, Valérie? Oui, bien, j'essaie de penser à. Comme un exemple de fonctionnel, pour euh, me permettre de comprendre ça, euh, je produis surtout des documents textuels, puis là, à moins de mettre à intégrer des images les unes dans les autres. Mais par exemple, je pense que si on faisait de la vidéo, puis que là, on aurait dans notre vidéo des images avec différentes licences ou des bouts de films ou des bouts de, de vidéos euh, qui auraient des, des licences différentes, là je pense que comme on aurait vraiment plus à se poser ces questions-là dans, un, dans une présentation style PowerPoint euh, traditionnel. Je ne sais pas à quel point on a ces questions là de remix à se poser tant que ça, là, si on fait une utilisation comme plus euh, lambda. Là. Non, mais c'est une très bonne question, Valérie. C'est pour ça que je vous le mentionne, parce que dans le cas de vos PowerPoint, ça va être surtout des collections que vous allez créer. À ce moment-là, ça vous donne plus de flexibilité sur les licences que vous pouvez intégrer à l'intérieur même de vos documents, euh, mais c'est surtout pour euh, quand vous allez soutenir les profs. Alors, euh, si eux, par exemple, vont créer des remixes, alors euh, c'est de savoir comment leur, euh, leur répondre, comment les aider par rapport à ces questions-là. Donc, euh, c'est vraiment surtout ce point-là. Alors, euh, ben, ça conclut rapido là, ma portion de démonstration que je voulais vous montrer. Je vous... Euh, je, je, je passe le flambeau à mes collègues Thérésa et Hortense qui vont vous montrer maintenant, une fois que vous avez tout mis votre <rire> document en libre, euh, comment le déposer dans Calypso euh, donc notre nouveau euh, projet pilote dans le fond de collection de réel. Alors à toi Thérésa. Je, je vais partager l'écran. Merci, merci beaucoup, euh, Marie-Lou. Et donc, euh, oui, c'est Rapidement, euh, quelques mots sur ces projets euh, avec Calypso. C'est un projet pilote, hein, donc j'insiste sur ça. Hein, c'est euh, pas parfait, on en est, est conscient. Donc, euh, d'abord, les contextes, okay? euh, euh, le pourquoi hein, de, de ces projets. Donc, d'abord, c'est euh, le contexte c'est la collaboration entre nos collègues, nos homologues bibliothécaires du BCI pour arrimer nos pratiques de, de description et de diffusion de REL. Euh, en fait, ce n'était pas, pas un groupe de travail très formel, BCI, avec un cadre très formel, c'était vraiment spontané. Et ça a vraiment porté fruit, hein, cette collaboration-là, parce qu'on est arrivé avec un schéma des métadonnées uniformisé, consensuel, qui était vraiment conçu pour faciliter le moissonnage, donc la, la, la découvrabilité, la visibilité de, de REL. C'est un hyper Bien, hein, que je vous mets ici, en fait, parce qu'on a publié un document, en fait, on a appelé ça un guide des métadonnées, mais essentiellement, c'est une liste des éléments des métadonnées sur lesquels on entendu. Donc, voilà, il est là. C'est aussi, hein, je vais peut-être préciser, la première version, le premier jet de ces documents-là. On s'apprête déjà à faire une nouvelle version, donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, euh, mais malgré ces, oh, je ne sais pas, Marino, est-ce que tu peux revenir sur là? présentation C'est ça, donc malgré cette belle collaboration et le, le fruit que ça portait, et on était quand même confronté à un problème, euh, le problème de, de l'absence d'un dépôt unifié hein, pour les REL. Bien euh, évidemment, il y a le projet de, du ministère de l'Éducation, Pavillon Rennes, que vous connaissez peut-être, euh, qui est là, mais rapidement on s'est rendu compte que ce n'est pas une solution, euh, comment dire, peut-être assez mature, en fait, ce n'est pas une solution adéquate. Donc voilà, euh, à UDM, donc, on, on, on a commencé des recherches de solutions déjà en septembre, en septembre 2020. On a commencé des expérimentations avec euh, Papyrus, hein, spontanément, on s'est tourné vers, vers cette solution, vers notre dépôt institutionnel. Et on a fait, euh, on a déposé une rel, hein, que vous voyez ici. Elle est toujours là, d'ailleurs. Donc, ça s'est fait. Techniquement, il n'y a aucun problème. Hein. Euh, mais, mais euh, <rire> comme vous voyez peut-être, la description de cette ressource, elle est assez, assez rudimentaire. En fait, on n'a pas d'éléments vraiment spécifique pour, pour, pour, pour d'écrire adéquatement ces types de ressources. Et c'est aussi normal parce que euh, ben, Papyrus, c'est conçu pour diffuser la, la production intellectuelle, la, la communication savante un peu plus classique. Donc, voilà. Euh, donc, rapidement, les constats qu'on que, que, euh, qu a dégagés après cette, cette expérimentation avec Papyrus. Donc, euh, d'abord, les schémas des métadonnées, uniformisé, hein, dont j'ai parlé, hein, ces beaux schémas des métadonnées euh, consensuels, euh, il est difficile à intégrer dans la structure actuelle de papyrus. Hein. Donc, ça, c'était le premier problème. Et ensuite, euh, aussi, la version actuelle de la plateforme n'est pas très conviviale pour les objets euh, multimédia, parce que, comme je mentionnais d'abord et avant tout, c'est conçu pour diffuser les documents, euh, ben, les documents un peu plus classiques, la communication savante. Donc, euh, voilà le, le problème. Euh, donc, nous avons poursuivi nos discussions, recherches, cogitations et euh, l'année passée, on, on a commencé d'expérimenter avec Calypso. Euh, Calypso, comme vous, vous savez probablement, c'est un produit hors euh, CLC, c'est un logiciel content qui, qui est derrière. Donc voilà, et euh, en fait cette année, on, on a créé une collection, une collection spécifique au REL, euh, voici comment ça se présente, la prochaine diapo. voilà, et ça c'est la capture d'écran en fait, d'une REL qu'on a déposée dans Calypso, donc ici c'est une REL composée de plusieurs fichiers, ce qu'on trouve intéressant, qu'en fait on a déjà un bon aperçu en fait de, de cette, cette ressource, en fait ici à droite vous avez toutes les composantes et euh, en fait ici c'est une vidéo hein, les fichiers euh, que vous voyez en, en aperçu c'est une vidéo et euh, vous voyez qu'on peut juste cliquer en fait pour, le, pour les consulter, on n'a pas besoin de les télécharger, à la différence des papyrus en fait. Donc, vous voyez l'interaction, la, la, la, en fait, l'expérience utilisateur nous semble plus conviviale, c'est plus accessible, plus invitant hein, pour les consulter. Et euh, donc, voilà peut-être très rapidement les avantages, les avantages de cette solution. Euh, ben, c'est d'abord le fait que les objets multimédia sont, euh, sont mieux présentés. Donc, l'exploration de ces ressources est plus, plus conviviale. Et euh, ben, ça, c'est probablement mon billet que je, je, je, je n'essaie même pas de cacher. <rire> les schémas des métadonnées, en fait, c'est très facile, c'est très malléable, c'est très flexible. Chaque collection a son propre schéma des métadonnées. Donc, c'était très facile d'intégrer euh, les schémas euh, sur lesquels on entendu avec nos collègues du BCI. Euh, et peut-être un, un autre avantage qui n'apparaît pas ici, mais que je vais quand même mentionner, c'est aussi le fait que c'est très facile, très facile de reprendre ces documents, ces ressources et les métadonnées de Calypso et les mettre ailleurs. En fait, si, si, si jamais un jour on a une autre solution, euh, euh, peut-être une solution BCI, en fait, c'est euh, quelque chose qui est en discussion. En, en, en, en, il y a une volonté, en fait. Une, pour le moment, ça, ça se limite à ça. Il n'y a pas un projet officiel, mais il y a une volonté d'avoir une solution, une plateforme, de diffusion, un BCI. Donc voilà, euh, si jamais ça se concrétise, si ça se matérialise, bon, ça, ça va être facile de reprendre ces documents et uh, l'intégrer uh, ailleurs. Euh, mais, mais il y a des inconvénients, hein, comme, comme toute chose, en fait, ce <rire> n'est pas parfait. Euh, L'inconvénient le, le plus important, c'est l'absence d'un formulaire de saisie de métadonnées pour les déposants. Pour, ça, pour nous, c'est vraiment un... Un problème majeur parce que pour décrire ce type de ressources, hein, euh, ça nous prend un peu euh, d'informations, en fait, euh, l'information qu'on va collecter hein, de, de, de, de notre déposant qui connaît les contextes de création. Donc, euh, voilà. Euh, donc, ces est formulaires-là, ce n'est pas, pas, pas un mode auto-dépôt comme avec Papyrus, par exemple. Donc, euh, voilà. On a trouvé une solution. Évidemment, <rire> la solution, c'est un formulaire qu'on a conçu, en fait, qu'on qu a greffé, en fait, dans, dans ces projets. Mais c'est ma collègue Hortense qui va le présenter plus en, en détail. Donc, euh, Hortense. Oui. merci, Thérèse. Euh, donc, oui, donc moi, je suis chargée de vous présenter le formulaire de dépôt et un peu sa finalité. Donc, la première chose, c'est vraiment... Euh, euh, l'utilisation et la réutilisation de ressources en enseignement. Donc, on va essayer de mettre euh, des ressources pour, pour le bien de tous. Il euh, ne faut pas oublier que les ressources, pas, pas trop vite, euh, Marie les REL, les ressources éducatives libres, c'est des choses accessibles à tous et modifiables, comme Marie-Lou l'avait dit, mais c'est vraiment important de, de, de le mentionner. Donc, on, on vise plutôt... Euh, c'est ce type-là. Euh, oui, oui. Pour une utilisation, en fait, on va faire une utilisation élargie. C'est ça qu'on va promouvoir. Sur Internet, ça va permettre l'ajout de liens, mais probablement le moissonnage, qui n'est pas encore là présentement. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est que le dépôt puisse être moissonné et donc qu'on retrouve à plusieurs endroits des Références à ces ressources là, c'est comme ça qu'on cherche à, à, à vendre euh, la chose aussi. Qui c'est qui est visé aussi par euh, ce formulaire là euh, Ça va être les, les enseignants, des étudiants, mais aussi, ben nous les bibliothécaires en fait, parce que on va aussi alimenter de ressources libres, donc euh, faut pas nous oublier. Donc, c'était ça un peu. Euh... Avant, on utilisait, des, on référait les, les chercheurs à des solutions inter, externes. Pardon. Maintenant, on va les la rendre accessibles à l'interne. Donc, c'est ça qu'on qu vise. Euh, donc, euh, après, je vais vous présenter le processus. Euh, donc, j'ai mis un processus large, c'est-à-dire de la création du, de la personne qui va créer vraiment le document. Il va avoir l'idée, il va en faire l'utilisation, donc le tester, tout ça. Puis après, ça part d'un désir de partage. Euh, et pour ça, il va passer par le formulaire que je vais vous présenter pour donner accès. Donc ça, c'est la phase de création. Après, il y a la phase de traitement. Ça va être le catalogage à la DTDM, donc aux euh, directions des bibliothèques. Nous, on va enregistrer à partir du formulaire les données qui se trouvent plus ou moins dans le formulaire, les sélectionner, il y en a, puis rendre la ressource accessible. Donc vraiment, on va pouvoir la prendre. Puis, la dernière section, c'est l'utilisation et la réutilisation. Là, ça va être euh, quelqu'un qui cherche, qui veut trouver une ressource pour son besoin. Donc, euh, il va la chercher, il va la trouver via euh, Calypso, pour nous, là. Euh, il peut visionner, la télécharger, puis après, il va pouvoir enfin l'utiliser, soit dans son cadre de cours ou n'importe quoi, et la modifier. Donc, euh, ça, c'est le processus. Pour parler du formulaire, vraiment, euh, ça s'adresse pour l'utilisateur. Il vise à rentrer, euh, la rentrée d'informations euh, pour la recherche et évaluer la pertinence de la réelle pour son utilisation. Puis ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Donc, les informations nécessaires, mais ça, bon, vous les savez un peu, c'est un peu une répétition pour vous, là, mais c'est aussi... Une partie que vous pourrez prendre pour présenter aux utilisateurs. Donc, euh, je vous le présente rapidement. Mais bon, bon c'est quoi, qui, pour qui, dans quel domaine, sous quelle forme, pour quelle utilisation, puis surtout une description. Ça va être très utile pour aider le, les chercheurs à trouver. Euh, oui, tu peux passer, Marie-Lou. Euh, donc, l'exploration du formulaire. Là, on va aller dans le formulaire que vous avez vu un petit peu. Donc, euh, normalement, c'est un mois. On va partager mon écran. Partager. Ouais, si voilà. Euh... Ça marche ou ça marche pas Ça marche. Ouais, il faut un peu de temps. Donc ce formulaire là, donc c'est un formulaire qui est complètement indépendant de Calypso. Il va générer des réponses qui vont nous être envoyées. Via... Et là, on va aller donc remplir les choses. Ce qu'on demande dans ce formulaire qui comporte en fait 21 questions en tout, euh, dont le, la question de commentaires, remarques et évaluations. On va vous demander aussi de faire si vous pouvez, parce que c'est très intéressant qu'on ait des remarques pour, pour améliorer la chose. C'est quelque chose qui est toujours en développement, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, c'est un outil de communication, donc. C'est ça que je voulais vraiment, je n'oublie pas. Euh, ça permet de communiquer entre la personne qui va déposer et nous au catalogage, vraiment. Si elle a des difficultés, s'il y a des informations qui manquent, elle va pouvoir aussi les communiquer dans les sections commentaires. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Pour le dépôt, euh, donc on commence par euh, le, le formulaire qui lui annonce le temps qu'on va mettre, que c'est pour... Euh, un dépôt pour. Euh, je m'excuse aujourd'hui, c'est moi non plus, ce n'est pas super bien. <rire> euh, en lien avec le dépôt et les connaissances. Ah oui, c'est pour donc euh, communiquer avec nous. Puis dans les derniers cas, c'est pour les remercier. Ça, c'est l'introduction. Il ne faut pas oublier que les REL et leur expliquer, les REL, c'est souvent un ensemble de fichiers. Ça peut être un seul fichier, mais c'est plusieurs fichiers, mais ça forme une seule REL. Par contre, ils peuvent avoir envie de déposer plusieurs REL. Et là, à chaque fois, par REL, il va falloir faire un dépôt. On ne peut pas les faire ensemble. Donc, ça, c'est bien précisé en introduction. Bon, là, sur la page, si ça veut bien descendre, la page que je voulais vous montrer. Ça se présente comme ça. On a mis ce qui est demandé, des exemples pour aider euh, la personne à déposer et voir comment, ce qu'on attend un peu d'elle. En tout, il faut savoir qu'il y a neuf champs obligatoires à remplir sur les 21 questions en tout. Euh, je regarde le temps aussi. Donc, la, ces, ces champs obligatoires sont euh, sur la première page. Il y a deux pages au, au formulaire. Donc, euh, bon, il y a la licence, les auteurs, unités académiques, bon, contributeurs. Attention, je vais vous faire mal aux yeux. On va descendre. J'ai préenregistré euh, certaines réponses pour qu'on puisse passer à la page 2 pour vous montrer. Il y a le domaine, les sujets, tout ça, c'est important. Puis le résumé, mais ça, on va revenir. Je vais vous faire après les, les points qui risquent de poser problème. C'est bien ou pas? Euh, qui vont poser problème ou pas pour les, les gens qui vont déposer ce, ce qu'on a vu de plus, plus difficile. Donc là, la deuxième page va être que, que des, ben, pas des choix multiples, mais là, il y en a plusieurs, mais que des réponses optionnelles qui sont... Ce serait mieux qu'ils les répondent, mais c'est optionnel pour un dépôt. Ce qui veut dire que s'ils si font ça, ils ne remplissent pas ces champs, il y a plus de chances qu'on essaye de recommuniquer avec eux pour avoir ces réponses-là. Là. Puis, bon, il faut oublier le dernier. Ça, c'est un champ euh, de questions et commentaires qui va être important. Alors, on peut repasser à la présentation, Marie. Là, je vais vous présenter simplement les champs qu'on a vus, euh, Poserait le plus de problèmes, on pense, ou qui risquent de peut-être à choper un peu. Il faut que je quitte mon. arrêter le partage. Ah. Merci, bon, <rire> bon euh, si on suit. Ouais. Donc, le premier champ de difficultés, c'est euh, la licence. Mais bon, ça, Marilou a pas mal présenté, mais on pense qu'il y aura sûrement des difficultés là-dessus. Là. Des gens qui ont euh, peut-être pas penser à quelle licence ils vont utiliser ou qu'est-ce que c'est la définition des licences exactement. Bon, donc là, il y aura besoin sûrement de, de vous d'explications. Euh, on va passer parce que c'est la, la plus évidente et on en a parlé. Enfin bon, la plus évidente, on en a parlé. La deuxième difficulté, c'est l'unité académique. On demande à l'auteur de définir son utilité académique. Seulement, des fois, c'est des étudiants, des fois, c'est des chargés de cours. Ce n'est pas du, du personnel directement comme des professeurs. Ça peut être du personnel de soutien ou alors ça peut être simplement quelqu'un qui fait partie de plusieurs unités. Dans ces cas-là, on conseille de prendre l'unité d'appartenance. Si c'est un étudiant, ben, il est étudiant dans quelle formation? Donc, il est dans quel département? Pour ceux qui... Pour ceux qui, s'il y en a plusieurs, ben, on essaye de prendre l'unité qui est la plus adaptée. Par exemple, on a un professeur qui est au département de, de mathématiques et statistiques et il fait des interventions au département d'informatique et, et soutien opérationnel. Ben, si son dépôt, c'est plus... Euh, informatique, il va choisir son unité informatique alors que normalement il, son appartenance, c'est le, le département de mathématiques et de statistiques. Voilà, mais enfin bon, ça c'est. Ça c'est pour l'unité. L'autre difficulté on va, pour les utilisateurs, c'est de voir qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu'un contributeur. Donc là, j'ai listé un certain nombre de questions qui qu peuvent se poser. Euh, puis ces questions, elles sont listées là. Les... Je ne vais pas, je vais pas les, les dire toutes parce que j'ai peur qu'on manque un peu de temps. Mais le principe, euh, comme vous le savez un peu, <rire> c'est la quantité, la, la... comment il s'est impliqué dans la ressource et puis qui c'est qui a eu l'idée principale. C'est ça qui va déterminer si c'est un auteur ou un contributeur qui est plus secondaire, qui va avoir participé à une partie, qui suit une idée. Donc, c'est un peu ça. Puis, un élément intéressant que, que Marie-Lou m'avait proposé, c'est aussi d'en discuter avec les autres, la personne en question, juste pour savoir, pour pas faire d'impair. Parce que si elle se sent auteur, alors que pour vous, vous la qualifierez de contributeur, ça peut poser un problème. Il vaut mieux en discuter. Voilà, c'était un des conseils qu'il y avait pour, pour le contributeur ou l'auteur. Passez. Un autre, une autre difficulté, puis là, on va avoir un petit exercice pour vous, hein. c'est le sujet. Le sujet, c'est le sujet du contenu, pas euh, la discipline, pas le public cible, pas la méthode d'enseignement. Non, c'est le sujet du contenu. Donc là, j'ai pris trois exemples que j'ai trouvés dans des réels partagés et je vais vous demander dans le, le chat de me dire quels sont lesquelles je devrais retirer de ces listes-là? C'est moins en quelques-unes, puis je serai contente. Hmm, pas sur analyse. L'analyse, je pense, c'est un des sujets. Premier cycle, oui. Ça, c'est le public cible. Donc, il n'a rien à faire là. Euh, Maxime la porte, je l'aurais laissé parce que sûrement qu'il y a une question. Euh, capsule de mathématiques, oui, c'est la forme euh, primitive. Non, ça doit être le sujet aussi. Mise à niveau, oui, ça c'est euh, c'est pas la, la forme, mais c'est euh, comme euh, pour un pu un public une mise à niveau. Euh. C'est pas le public directement, mais ça, ça contient. Bon, on passe à la suivante là. C'est pas la peine. De... On va pas vous faire mariner. Euh, Science, c'est trop général, oui, exactement, c'est la discipline. Euh, donc, euh, j'en aurais retiré euh, pas mal, moi. Euh, D'ailleurs, science, je ne sais même pas si je l'ai mis, hein, c'est comme, bref. Mais bon, là-dedans, informatique, c'est généralement mathématiques, c'est des disciplines en retire. Premier cycle, c'est un public en retire. Situation d'apprentissage, c'est, oui, mais ça, c'est le contexte, donc en retire. Simulation, c'est la méthode d'enseignement en retire. Apprentissage actif, c'est la méthode d'enseignement. On retire ça, rien à faire dans les sujets. C'est vraiment le contenu qu'on va qualifier, de quoi on parle. Puis ça, c'est mélangé. Donc ça, il faudra l'éclaircir sûrement pour les, les déposants. Euh, suivant, ouais, c'est le résumé. Le résumé, quelle importance. Vraiment, pourquoi mettre un résumé? Mais simplement pour valider ça, vous le savez, mais ça va nous donner du contexte. il ne faut pas oublier que c'est pour l'utilisateur qu'on va mettre le résumé, mais c'est pour nous, euh, la DTDM, parce que le résumé, ça nous permet euh, de mettre des informations qui manquent dans certains champs, de rajouter des nouvelles informations si on a la possibilité, on trouve, et valider s'il y a des erreurs aussi. Donc, vraiment, c'est très important de leur dire un résumé, ça va aider l'utilisateur lui, il va faciliter sa recherche, il va pouvoir voir si ça, ça s'applique à son contexte, ça va l'aider dans sa sélection, mais surtout, nous, ça va nous permettre d'enregistrer toutes ces informations-là pour le donner à l'utilisateur. Donc, il est vraiment important le résumer, à sensibiliser euh, les personnes là-dessus. vas s'il te plaît, Marie. Euh, après, dans le formulaire, la difficulté numéro 6, c'est les questions à choix multiples. Euh, dans ces questions-là, il y a la méthode et stratégie d'enseignement, le type de matériel pédagogique, le format et le niveau scolaire de la ressource. Euh, on peut mettre autant de réponses, euh, l'utilisateur peut mettre autant de réponses qu'il estime. Mais pour un peu le guider, la méthode et stratégie d'enseignement, on pourrait se poser la question, c'est comment est communiqué le contenu pour le type de matériel pédagogique, et quelle est la forme pédagogique de l'ensemble de la REL, de la ressource. Euh, pour le format, pensez simplement aux fichiers qui composent la REL. Il y a de l'audio, il y a du son, c'est format de fichier. Et puis, le niveau scolaire à qui ça s'adresse, simplement. Mais si en un cas de doute, il peut, la personne peut remplir plusieurs. Vaut mieux qu'on en ait plus que pas assez, parce que nous, peut-être qu'on va avoir du mal à qualifier. Vaut mieux qu'elle nous en donne trop et qu'on discrimine certaines options. Euh, ah, oui, pour ça, j'avais plusieurs choix à vous proposer. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ces différents choix multiples Pour ça, j'ai le livre, le textbook comme option, euh, le module de cours, le balado, vidéo, un questionnaire interactif ou des jeux. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus à voir Parce que je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, si vous avez des questions aussi. Donc, dans le chat, vous pouvez m'en mettre trois. Puis je vais, on va passer les trois euh, que vous demandez. Je rappelle, livre, textbook, module de cours, balado, vidéo, questionnaire interactif ou jeu. Okay. Je, let's go. <rire> <rire> Marie-Lou, t'as perdu. <rire> Ouais, module de cours, scénario pédagogique, euh, non, pas scénario pédagogique, c'est questionnaire interactif, mais module, jeu, et on pourrait faire livre, je pense. C'est simple, mais bon. OK. Donc, on va commencer par le livre que vous avez sous les yeux, donc, parce qu'en est trop vite. Bon, la méthode et stratégie d'enseignement, euh, ça peut être dans les choix de choix. C'est bien qu'on aurait mis les choix, mais j'ai oublié, pardon. Dans le questionnaire, donc, euh, il y a plusieurs choix Il y a démonstration, étude de cas, exercice, scénario pédagogique, tout ça, ça peut s'appliquer pour du livre et encore d'autres options. Ce n'est pas fermé, mais c'est les conseillers. Le type de matériel pédagogique, enfin, le, les choses qu'on retrouve le plus souvent, pardon, c'est ça que je voulais dire. Le type de matériel pédagogique, euh, c'est un manuel textbook, peut-être, ou des texte document informatif, ça peut être, ça c'est... Le texte, document informatif, il faut penser que c'est tout ce qui ne rentre pas dans les autres options, mais c'est du texte. Hein. Ce n'est pas, pas le manuel, pas... mais si on n'a plus d'options, c'est texte et document informatif. Puis là, dans ce cas, un livre, c'est un texte en général, donc ça pourrait être ça. Ça peut être un tutoriel aussi, mais ça peut être un guide ou un, simplement un glossaire ou une présentation un livre de présentation. Le format, c'est texte HTML. Euh, ça peut être un livre numérique et ça peut être un braille, par exemple, aussi. Donc, après, on avait dit module. <rire> en sachant que la présentation, vous allez, vous allez la voir, donc vous pourrez regarder et voir. Vous pourrez aussi nous poser des questions, si vous avez des questions, mais euh, on a choisi des choses un peu plus courantes. Pour le module de cours, donc, la méthode et stratégie d'enseignement, euh, ça peut être une situation d'apprentissage et d'évaluation avec, ben, avec des activités. Donc, on pourrait rajouter l'activité, des démonstrations, des études de cas. Les, les personnes pourraient rajouter ces, ces choses-là aussi quand même dans la description. Nous, on verrait s'il faut les éliminer ou pas. Euh, le type de matériel pédagogique, c'est un cours complet ou un module. Ça, il y a le choix, c est, c est, il y a juste cette option-là pour ça. Et les formats, par contre, ben, dedans il peut y avoir du son, de l'audio, des choses interactives, du texte HTML, des vidéos, donc tout ça ils peuvent le, le mettre. Euh, ouais. Podcast aussi, bon, ouais. mais... Veux... C'est prochain? C'est celui que tu, veux, tu disais. <rire> C'est pas important. Bon. Non, mais je pensais qu'il y aurait peu d'intérêt parce que c'est rare que les gens vont produire des jeux, mais... Ouais. Euh, je on ça plus. Mais De plus en plus, ça peut être de plus en plus courant. Hein? Des scénarios de jeux pour, pour apprendre. Euh, bon, méthode pour le jeu, la méthode et stratégie d'enseignement, c'est un jeu. Mais il peut avoir aussi, dans ce jeu-là, incorporer des études de cas, par exemple. Je ne sais pas, mais vraiment le principal, c'est le jeu. Le type de matériel pédagogique, ça peut être un module d'un cours, simplement. Ça peut être du texte, document informatif. Ça peut être aussi une présentation du jeu ou un guide du jeu quand même. Donc euh, tout ça, ça fait partie, c'est quand même un jeu. Euh, le format, ça peut être du texte. Ça peut aussi être pour quelque chose de mobile, donc euh, on qualifie de mobile ou interactif aussi. Il y a peut-être du son aussi dans le jeu, donc euh, il faudra rajouter son. Donc là-dessus, vraiment, sur ces, euh, ces quelques euh, questions à choix multiples, ben, on peut remplir autant de choix qu'on veut et qu'on désire, que ça semble pertinent. Euh, autre question qui peut être plus difficile, c'est la zone note. Qu'est-ce qu'on met dans la zone note, vraiment ben, de plus d'informations possibles, tout ce qu'on a d'autre, on le met dans la zone, si c'est possible, puis leur dire que c'est toujours intéressant. Un exemple simple, ça peut être dans cette zone-là, on peut dire que cette ressource euh, libre est donnée, a été donnée dans le cadre d'un cours, par exemple, SPI 101, et c'est là que ça irait. Un contexte de plus qu'on pourrait mettre, puis qui serait intéressant pour eux, que peut-être euh, les étudiants retrouvent pour... Euh, pour avoir euh, cette chose-là. C'est ce que ça peut être un textbook pour un, un, un cours. Donc, euh, ce serait pertinent. La difficulté numéro 8, c'est l'éditeur. Alors, ça, on ne va pas le retrouver beaucoup, mais bon, euh, l'éditeur, pour nous, peut, euh, pour les aider, c'est vraiment s'ils ont eu quelqu'un qui les a aidés, qui a prodigué des conseils en vue de la réalisation matérielle ou de la diffusion de leur réel. Ben, S'ils n'en trouvent pas, qu'ils ne se cassent pas la tête, il n'y en a pas. Mais comme exemple, par exemple, il y a certaines réelles qu'on qu qu a diffusé là, l'éditeur, c'est la fabrique réelle, par exemple, parce qu'elle a soutenu, elle a diffusé. Donc, c'est l'éditeur. Mais il y a plein de cas, on ne va pas le retrouver. Donc, qu'ils ne se cassent pas la tête, surtout. La neuvième difficulté, c'est les ressources liées. Euh, ça, c'est dans le cas des réutilisations, des modifications ou de l'intégration de la ressource à quelque chose de plus, c'est une partie où ça utilise une partie notre rel pour dans, dans le cadre dans son ensemble. Enfin, je veux dire, ça en fait partie. Dans ce cas-là, nous, on veut pouvoir lier les deux choses ensemble les, ou les trois choses ensemble. Donc, ici, c'est la, la zone où ils peuvent nous dire, ben nous, moi, j'ai emprunté, euh, j'ai réutilisé de cette ressource-là ou j'ai emprunté cette ressource-là et je l'ai intégré à, mon, à ma réelle. Tout ça, nous, c'est pour faire des liens. Donc, ce serait vraiment intéressant si elle était euh, aussi euh, euh, ben, remplie. C'est ça que je veux dire dans les, ces cas-là. En cas de doute, s'ils ont des doutes ou si vous avez des doutes, parce que ça aussi... Euh, ben les mettre dans les commentaires. Puis si vous, vous utilisez pour faire un dépôt, euh, dites-nous aussi s'il y a des choses qui ne marchent pas, des choses que vous posez des questions. Puis ça, on a vraiment besoin de retour. C'est euh, récent, c'est frais. On n'a pas vraiment mis beaucoup à profit. Donc, euh, si vous pouvez le faire, ça va nous aider beaucoup cette zone de commentaires ainsi que toutes les, euh, les options où il y a marqué autre dans les questions, où on peut remplir et tout ça, ben les, les utilisateurs, ils peuvent mettre tout ce qu'ils ont, s'ils ont des doutes, s'ils ont des choses. Nous, après, ça va nous permettre de faire le suivi, de communiquer avec eux si ça ne marche pas, s'il y a des choses qu'on voudrait plus d'informations, on ne comprend pas, ou des choses comme ça. Euh, donc, c'est un peu ça. Et ils reviendront vers nous. Neuf champs obligatoires, c'est ça. Il euh, ne faut pas oublier que le but, c'est de rendre accessible ces, ces ressources, à un plus large public, de faire rayonner ces ressources.